Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier opus de Burning Crusade Classique, à savoir le patch de la Fureur du Puits de soleil Donc dernier patch de Burning Crusade, paradoxalement c'est aussi le premier contenu sur la Légion Ardente. Oui, pour une extension appelée Burning Crusade, j'en ai déjà parlé dans la, ré... dans la précédente vidéo, mais un patch qui se veut être la croisade ardente hein, pour écho à la Légion Ardente. Eh bien c'est le premier patch véritablement centré sur la Légion. Et ça se passe pas en Outre-Terre, hein, pour une extension sur l'Outre-Terre, ça se passe tout simplement en Kaldanas. Donc on retrouve la Kaldanas hein, en ruine infestée de morts vivants, où les elfes de sang ne peuvent pas vivre. Comme à Warcraft 3 bien sûr, hein, dans l'optique de respecter le, le lore, l'histoire... Comment Non non, Kal'danas est, est comme, euh, comme Keltalas en fait restauré, il n'y a quasiment plus de morts vivants, tout va bien. Ils ont pu reconstruire tout. Ah d'accord, bon bah en fait euh, non, apparemment euh, c'est assez proche visuellement de Silver Moon en même temps. Hein, il fallait pas s'emmerder, c'était compliqué de refaire des textures, tout ça, tout ça. Donc au final, c'est quoi euh, le scénario de ce patch Et bah en fait il y a le vilain très très méchant Keltas que l'on avait fracassé dans le donjon de la tempête. Et oui vous rappelez-vous hein, dans, dans la vidéo sur les seigneurs de l'Outre-Terre, et eh bien en fait il avait annoncé publiquement son plan très très méchant, qu'il reviendrait hein, pour se venger bien sûr, et que tout ceci n'était qu'un contretemps. Et eh bien on apprend en fait dans ce patch là qu'il a été ressuscité par une démone, et euh, alors comment ça on sait pas trop, mais apparemment euh, elle lui a mis un coup de gangre défibrillateur. C'est pour ça qu'on conserve, regardez, au niveau du torse, hein, il a un truc enfoncé dans le torse, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais euh, c'est probablement le gangre défibrillateur directement. Si jamais, euh, si jamais il a un petit souci au niveau cardiaque, et bah boum, instantanément il est ressuscité. Et au final, euh, il va obéir donc à son vrai maître, Kil'Jayden, hein, il nous l'avait révélé lors de son plan vraiment de très très méchant. Donc maintenant, eh bien, il va l'écouter, il va bosser pour lui... Oui, oui, il va bosser, hein, je le rappelle, pour le responsable de la création du Roi Lich qui est également responsable de l'invasion de la Légion Ardente euh, avec tout d'abord euh, l'invasion des Orques qui avait ravagé euh, Keltalas et Silvermoon enfin pas Silvermoon, Keltalas à Warcraft 2 lors de la Deuxième Guerre mais comme il est le responsable de la création du Roi Lich et que son plan consistait à utiliser le fléau mort-vivant pour anéantir l'Alliance et eh bien c'est également ce fléau mort-vivant qui avait anéanti Kaltalas et massacrer son peuple à hauteur de 90% de la population. Donc oui, il est le grand architecte de tout ça. C'est lui le responsable. Mais euh, du coup bah, pas de problème, hein. Keltas évidemment va l'écouter, c'est normal. Puisque ce sont tous les deux de très grands méchants. Ce qui est intéressant également, c'est que pour pouvoir euh, amener du coup Kil'jaeden dans notre monde. Hein, petit écho à Warcraft 3, hein, Archimonde son frangin. Euh, fallait le ramener et ça demandait beaucoup d'énergie. Eh bien, on va avoir besoin du puits de soleil. Puits de soleil qui avait été euh, souillé. Hein, euh, il avait été détruit lors de, euh, des événements de Warcraft 3. Donc comment on fait Eh bien, en fait, le puits de soleil, il n'existe plus. Parce qu'il avait d'abord été le réceptacle pour pouvoir ressusciter Kel'Thuzad à Warcraft 3. Et ensuite, il avait été redétruit par Keltas entre Reign of Chaos et Frozen Throne dont l'univers est tendu. Le principe, c'est que comme le fléau enfin, avait euh, souillé le puits, le puits était gangrené d'énergie nécromantique et donc, eh bien, les, les, les elfes commençaient à mourir, à commencer à dépérir, en partie à cause du puits. Il y avait la soif de magie et en plus à cause du puits. Donc, Kaltas avait détruit euh, ce qui restait du puits pour que justement ça ne se répercute pas sur sa population. Mais les énergies magiques positives, en fait, ont été sauvées dans euh, ce qu'on appelle la trilogie du puits solaire, hein, des mangas. En fait, on apprend que Crassus, hein, transformé. Euh, enfin, du coup, Corialstras, le, le consort d'Alexstrasza, un dragon rouge, et eh bien, avait sauvé les énergies magiques positives et les avait transformées en humain, En un être humain. Et même pour être exact, comme vous le voyez, une être humaine. Donc. Au final, eh bien, cet être humain s'appelle Anvina Tig, et Anvina eh bien, a été capturée en hors champ, bien entendu, hein, à Burning Crusade. Du coup, eh bien, on va ser servir de la demoiselle pour pouvoir récupérer euh, son énergie, afin de reconstituer le Puits de Soleil, pour pouvoir servir de catalyseur de portail, afin de ramener Kil'jaiden. Alors c'est pas si bien expliqué hein, malgré tout, dans le jeu, mais voilà, c'est un, un petit peu à ça euh, que ça sert. Donc, euh, c'est vrai, pas vraiment dit in-game, mais bon, on, on comprend. C'est du fun service, bien sûr, à Warcraft 3, avec l'invocation d'Archimonde à, euh, à Dalaran, ainsi qu'un petit clin d'œil, du coup, bah, à Kelthuzad et la cérémonie pour ressusciter Kelthuzad. Sauf que là, c'est directement pour invoquer, pas Archimonde, mais Kill Et, parce que je rappelle que le processus, c'était d'abord de ressusciter Kelthuzad en serrant du puits de soleil. Et grâce à ça, Kel'Thuzad pourrait faire venir Archimonde sur, euh, sur Azeroth. Donc en fait, il y a aussi un autre hommage qui est un peu plus... Enfin, il n'est pas subtil, mais en fait, peut-être qu'il a échappé à beaucoup d'entre vous. C'est un, un clin d'œil à la guerre des anciens. Et oui, parce qu'en fait, dans la guerre des anciens, on a le puits d'éternité qui est gigantesque, qui est contrôlé par Ashara et les elfes de la nuit il y a 10 000 ans. Et au final il va servir de portail pour faire venir Archimonde, il va servir de portail pour faire venir Manoroth Et également à la fin pour essayer de faire venir Sargaras directement sur notre monde Sauf que... bah en fait là c'est pas le puits d'éternité Alors vous allez me dire oui c'est un petit peu le descendant du puits d'éternité Puisque le puits de soleil c'est des gouttes du puits d'éternité à la base Ouais enfin je rappelle quand même que le puits originel il n'a pas pu invoquer Archimonde hein le puits, euh, le puits de soleil originel, c'était pour ressusciter Kel'Thuzad. Parce que si c'était aussi simple, il suffisait euh, directement de faire venir Archimonde depuis le, le puits de soleil. Donc, ça avait pas marché. Sachant que c'était un puits de soleil qui était bien plus présent en termes de magique que maintenant. Là. On a un puits de soleil euh, wish, on a un puits de soleil avec une partie des énergies magiques d'antan, pas... Euh, aussi rayonnant qu'à Warcraft 3. Mais au final, un hein, wing wing, euh, Sargeras, hein, le petit clin d'œil bien sûr hein, à la guerre des anciens, tout ça, tout ça, sauf que cette fois, c'est qui qui arrive. Et vous allez voir que le clin d'œil, il est encore plus vicelard que ça, j'en parlerai plus tard. Au final, pour lutter contre cette menace hein, que l'on a appris, on ne sait comment, parce que bah, n'oublions pas que kaltas qu certes, avait annoncé publiquement qu'il reviendrait, mais on ne sait pas où. Donc, euh, il frappe très rapidement Keldanas, mais euh, on ne sait pas comment, mais on a appris il y avait... Euh, on a appris leur invasion, euh, tout ça, tout ça. C'est censé être quelque chose d'assez rapide au final. Mais euh, là, eh bien, euh, on a eu apparemment... Alors, il y a des espions, etc. Les quêtes parlent d'espions infiltrés. Mais bon, les espions infiltrés, ça me, ça me fait un petit peu marrer. Hein, comment, euh, comment ils ont réussi ça, s'infiltrer là-dedans Et surtout, surtout, en fait, il y a du coup une nouvelle, euh, un nouvel ordre qui va être créé spécifiquement pour ce patch. C'est l'apparition de l'opération Soleil Brisé l'Opération du Soleil Brisé, qui est en fait une union de l'Aldor et des Clairvoyants, deux groupuscules que je vous avais déjà évoqués L'Aldor, hein, des combattants de Renei, qui respectent la volonté d'un Naru, Adal. Et de l'autre côté, les Clairvoyants, hein, qui sont dirigés par Vorenthal, qui avait fait sécession ses auprès de Kaltas, et qui est donc, euh, sont des elfes de sang qui obéissent au Naru. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, Ishana... La chef de l'Aldor, Evorental, chef des clairvoyants N'apparaissent pas du tout dans ce patch Et aucun des PNJ de l'Aldor et des clairvoyants Ne sont utilisés En fait on va créer plein de nouveaux randoms hein, Plein de Marcus Jonathan euh, qui, vont, euh, qui vont être présents Et des mecs qu'on n'a jamais croisés Qui ont été créés spécifiquement pour ce patch Et qui ne seront plus jamais réutilisés Sachant que c'est quand même à la base Deux ordres qui sont foncièrement opposés L'Aldor et les clairvoyants Si vous avez joué un petit peu à Burning Crusade classique Ou Burning Crusade tout court Vous savez que l'Aldor et les clairvoyants Ils peuvent pas se piférer Là, si vous gagnez de la réputation pour l'un vous en perdez pour l'autre etc Ils peuvent pas se piffrer Et puis bon on peut pas trop en vouloir aux au Draenei hein, Parce que bon les Draenei se sont fait pas mal massacrer par les elfes de sang Vous le voyez dans le pexing euh, etc Donc ils peuvent pas se saquer Mais là ils vont mettre tous leurs différents côtés en un patch Pour pouvoir collaborer ensemble Et regardez ils ont les mêmes armures Ils ont des tabards assez dégueulasses hein, d'ailleurs Et euh, ils sont tous chatoyants en armure rutilante hein. Ils sont magnifiques Parfaits pour la bagarre Prêt pour la bagarre, Prêts pour la bagarre. Mais ce qui est intéressant, c'est que vu que là, la... on pourrait se dire bon, vu la, vu la menace, on met ses différentes côtés, on y va, etc. C'est un petit peu écho à Warcraft 3, l'invasion d'Archimonde, l'alliance Lord mettre leurs différentes côtés, etc. La différence, c'est que c'est pas fait en un patch et pas au bout de deux voice Il y a eu, on a quand même, il y a eu un petit peu de précédent entre, entre l'alliance et Lord. Ça, s'est pas fait comme ça en deux jours, quoi. Là, ça se fait en un patch. Et la menace, elle est tellement sérieuse, hein, qui force tout le monde à s'unir, que euh, Kill Jaiden pourrait détruire notre monde. Et bien du coup, on nous envoie partout en, en Drainer pour faire des courses. Hein. On rappelle l'urgence de la situation. Il faut absolument arrêter euh, l'invocation de Kill Jailin. Mais au final, eh bien, euh, on a des informations en béton. En plus, hein. on sait que c'est Kill Jaiden. On pourrait se dire qu'on ne sait pas trop euh, quel est le plan de Keltas. Et bien là, si donc on a des informations en béton mais on nous envoie aller faire des courses partout en Draenor. Et oui c'est c'est les journalières, hein, c'est les quêtes très intéressantes d'époque, bien entendu c'était mieux avant. Du coup eh bien, on va vous envoyer un peu partout, on va vous envoyer récupérer de l'essence, de wyrm, de mana dans les tranchantes. Hein. Ce qui est génial c'est qu'il y a des wyrm de mana à Keldanas, on t'explique, on justifie que c'est pour pouvoir tenir les portails suffisamment longtemps pour amener les armées. Dommage, il y avait des worms de Manan, en Keldanas, mais bon, ça aurait été trop facile de les fermer directement là-bas, donc on t'envoie dans les tranchantes, à l'autre bout. Hein, les mecs j'imagine, ils bêtent des mois à aller jusqu'au bout, à ramener leur essence pour ouvrir le portail, hein, pour maintenir le portail. Ah je les vois bien arriver comme des cons et en fait le portail s'est fermé parce que bah ils ont mis trop de temps à aller jusqu'aux tranchantes. Mais bon, ça évidemment ce sera ce sera mis de côté. On découvre également, du coup, il y, y a plein de quêtes à la con pour vous justifier de partir un peu partout dans l'Outre-Terre. Parce que sinon, on aurait tendance à oublier que c'est une extension de l'Outre-Terre, mais qui est pas en Outre-Terre. Du coup, on vous envoie aussi à Nagrand, il y a une espèce de gobelin complètement taré, qui a des lunettes, euh, de, tr des lunettes transmophasiques, euh, il voit des trucs, des anomalies, machin. Donc ça va nous aider, Le mec, même le, même le donneur de quêtes, il n'y croit pas une seule seconde, il te dit non, non, mais ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que cette merde Mais bon, on m'a confié la tâche de faire tout ce qui est mon pouvoir pour renforcer l'opération, donc peut-être que ça vaut le coup. Genre le Même, même le mec, lui, il est pas, n'y croit pas. Il prend le gnome pour un fou, mais on va quand même faire la quête. Et ce qui est génial, c'est que du coup, à Kaldanas, il y a aussi des petites journalières, des petites quêtes. Et là, on apprend qu'il y a des nagas, comme vous le voyez, hein, sur la côte Est de Kaldanas, qui récupèrent du minerai, le stock dans des coffres qu'ils expédient à la Légion. Et là, c'est génial parce qu'en fait, on pourrait dire Bon, bah, c'est des nagas Illidari, tout ça, tout ça. Non, non, non. Il y a deux clans nagas différents sur Keldanas. Il y a les Glissantai ou je sais pas quoi là, les, les Glissekai qui sont euh, les nagas de Dame Vache. Alors, pourquoi ils ont décidé de suivre Keldas qui a trahi Illidan et les Illidari Ça, c'est une excellente question. Hein. On n'aura pas la réponse dans le patch. Et il y a une autre. Euh, il y a un autre. Il y a d'autres nagas que vous voyez Ce sont les Sombréchines. Les Sombreshines, hein, des, des noms incroyables. Qui sont des nagas locaux et qui bossent pour la Légion Ardente, qui commercent avec la Légion Ardente. Alors ça, extraordinaire, hein. évidemment ce n'est pas dans Chronicles, on n'aura jamais de détails sur, sur ces arrangements. Évidemment, pas du tout dans ce patch. Ensuite, donc je vais pouvoir vous présenter, euh, puisque ce patch amène un donjon et un raid, donc on va pouvoir vous parler du donjon hein, qui sert un petit peu de teaser pour le raid. Et ce qui est génial, c'est que du coup ce donjon qui sort en parallèle, on se demande un peu pourquoi c'est pas directement intégré dans le raid. Ça fait un truc un peu bizarre, une sorte de teaser du raid, mais en donjon, et du coup le boss final de ce donjon c'est Keltas. Keltas qui du coup n'est pas présent pour invoquer Kiljaiden. Ça fait un peu tâche parce que bah c'est censé être quand même un des, des, des archimages les plus puissants de l'univers de Warcraft. On aurait tendance à se dire qu'on a besoin de lui pour l'invocation de Kiljaiden, mais en fait pas du tout. Donc on perd aussi un petit peu l'écho avec Keltuzad, qui invoque Archimonde là ça aurait été Keltas qui invoque Kil'jaeden, mais là pas du tout pas du tout et au final bah, c'est vrai que la terrasse elle, elle apparaît vraiment on se dit mais pourquoi elle est pas pourquoi c'est pas juste intégré dans le raid on y reparlera après Il y a très peu de boss dans le raid en plus donc euh... C'est un petit peu dommage. En tout cas, je vais pouvoir vous présenter un petit peu les différents personnages, les différents boss de ce donjon. Nous avons Céline Fireheart, j'y reviendrai un petit peu après, donc je ne vais pas rentrer trop en détail. Vexalus, qui est une sorte d'élémentaire arcanique euh, qui a pété un plomb et qui est en train de drainer euh, la vie de tout le monde. Donc euh, bon, <rire> la puissance arcanique est en train de virer au vert, hein, bien sûr. On a Kaltas, comme je l'ai dit. On a la démon que j'ai évoquée, la prêtresse d'Elrissa, qui est tout simplement en fait euh, celle qui a ressuscité euh, la démon random créée pour le patch qui a ressuscité Keltas. On a ces, ces suiveurs hein, qui sont à côté et je vais en reparler juste après. Sachant qu'il y a aussi des randoms. Euh, on, a, on a foutu des éthériens, on, voilà, y avait des négociants euh, un peu. Ils voilà, étaient là pour, pour le commerce, c'était incroyable. Donc, pour commencer, on fait la rencontre du premier boss, Céline Fireheart, qui est tout simplement le représentant des Gangrelf. Alors, les Gangrelf, c'est quoi C'est la nouveauté de ce patch ça n'existait pas avant ce sont des elfes de sang qui ont été bénis par Jaiden, puisqu'ils sont restés fidèles à Keltas qui a trahi les Illidari et du coup qui a trahi enfin qui, est... qui reste fidèle tout simplement à la Légion Ardente enfin qui a plutôt une nouvelle légitimité une nouvelle allégeance à la Légion Ardente mais du coup les elfes restés fidèles à Keltas se voient octroyer cette bénédiction ils ont accès au sang démoniaque donc en gros c'est des elfes de sang qui auraient bu du sang démoniaque et on les croise à la péninsule et à Keldanas il sirote des cristaux, hein, bien sûr, des, des cristaux de mana, comme vous le voyez à la couleur, euh, rien de bien méchant, hein, tout est parfaitement légal, des cristaux de mana, hein, le, le feu qui est à l'intérieur, euh... oh, c'est juste qu'il est chaud quoi, il est chaud, hein, quand on frotte un peu trop le cristal, euh, il verdit et il est chaud quoi, c'est des petits cristaux de mana, rien de bien, rien de bien méchant, rien d'illégal évidemment. Ensuite nous, nous retrouvons les Power Rangers avec Delrissa, hein, comme je le disais, la random démon créée pour euh, ressusciter Kaltas le, le très méchant. Alors là on a une vibe assez nostalgique Illidari Alors que ce groupuscule fait partie de la Légion Ardente hein, je le rappelle Donc euh, bah, du coup on a la prêtresse d'Elrissa qui est accompagnée d'Apoco Apoco qui est un roué Alors pourquoi des roués suivraient euh, la Légion Ardente euh, on se pose la question On a euh, Kagani euh, Heurtenui qui est du coup un Elf de sang, Seigneur de guerre Salaris qui est du coup un Myrmidon Naga Et enfin Garaxas qui est tout simplement un euh, Satire en fait, euh, si vous remettez les pièces dans le, dans, le, dans le bon ordre, ça vous donne quoi bah Ça vous donne en fait les, le, le quatuor Illidari originel de Warcraft 3. Akama, Keltas. Donc vous avez un roué Draenei Akama qui représente Akama. L'Elf de Sang qui représente Keltas. Vous avez le Naga qui représente Dame Vache. Et les Satyres, qui étaient des. Certains satires étaient, euh, enfin, étaient fidèles à, à Illidan après la défaite de la Légion Ardente. Et du coup, Delrisa, donc la Shivara, la démon Shivara, qui a une peau violette et qui a un style assez asiatique, qui aurait le rôle un petit peu d'Ilidan, un hein, plus grand, et qui lead le, la, le, le groupe. Ce qui est génial, donc un petit clin d'œil du coup aux Illidari de, de Warcraft 3. Le truc, c'est que, encore une fois, bah, les Illidari ils ont été complètement détruits à Burning Crusade, où chacun se trahit mutuellement, etc. Donc ça, c'est génial. Les clins d'œil qui n'ont aucun sens, comme ça, c'est quand même formidable. Ensuite. On va avoir les retrouvailles avec euh, le légendaire prince Keltas et ses discours riches en philosophie et surtout en opium. Il a d'ailleurs perdu un orbe dans l'histoire, vous savez il y a trois orbes verts qui euh, gravitent autour de Keltas. Mais là c en fait si vous comptez il n'y en a que deux. Donc est-ce que le troisième, Donc, euh, voilà, n'hésitez pas si vous le retrouvez, hein, euh, euh, mettez-le dans les objets perdus parce que bah, il l'a perdu. Alors est-ce que ce serait le cristal en son cœur bah, Il n'y a jamais eu de raison, on n'en sait rien. Et il a également un bonnet de bain euh, Peut-être qu'il avait besoin d'aller à la piscine Ou carrément il voulait se baigner dans le puits de soleil Peut-être, c'est possible En tout cas, donc il a un nouveau modèle Pour montrer qu'il a été ressuscité Donc il est pas tout à fait très très bien hein. Il n'a pas l'air en bonne santé Il dit n'importe quoi en plus hein, Ne prenez pas un air. RSS... Alors ça c'est les voicelines extrêmement connus Bien sûr, hein, parce que euh, bah, C'est devenu un mème hein, tellement c'est de la merde Ne prenez pas un air satisfait Je sais à quoi vous pensez Mais le donjon de la porte-tempête n'était qu'un petit contre-temps Croyez-vous vraiment que je confierais notre avenir à un aveugle, un bâtard demi-elfe de la nuit Là, il est vraiment, il y en a gros sur la patate. Oh non, c'était qu'une étape vers un projet plus global, c'est ce qui nous amène ici, blablabla, bla bla bla bla bla. Et cette fois, vous ne vous en mêlerez pas. Spoiler, on s'en mêle et on le déglingue. Et à la fin, il dit, euh, vous ne pouvez pas, vous ne pourrez rien faire contre Kill Jaden, blablabla. Bla bla bla bla. Donc voilà, pendant le donjon, on a une vision où il y a justement, on voit un petit peu ce qui est en train de se passer dans le puits de soleil. Legos qui fait une apparition et qui nous dit, bon les gars, votre donjon c'est bien mignon, mais on s'en fout. Le vrai, la, la vraie importance, c'est le puits de soleil. Et c'est là qu'on se dit, mais attendez, le raid, si vous regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boss. Et on se dit, mais en fait, pourquoi ils n'ont pas fusionné le donjon et le raid pour faire un gros raid, en fait Et c'est vraiment très très étonnant. Il y a vraiment une incompréhension d'avoir split ça en un donjon et un raid. Donc, du coup, si tu fais le raid directement et pas le donjon, bah, tu loupes la moitié. Euh, quand même, tu loupes euh, l'histoire. Enfin, le peu d'histoire qui est euh, présent. Donc, c'est vraiment très très bizarre. Et du coup, dans le raid, on essaye de pas faire trop d'émons. Donc, on rajoute un dragon, on rajoute un Haru, et on rajoute même des morts vivants. Parce qu'en fait, il euh, y a la Malbrèche, bien sûr, jusqu'à Keldanas. Et du coup, il reste des morts vivants. Et vous verrez que là, c'est encore différent. C'est pas un mort vivant euh, qui date de Warcraft 3 On en reparlera juste après. Donc euh, comme je le disais, on l'a rencontré Kaleigos à la terrasse, hein, qui nous racontait ce qu'il fait là. C'est la petite trèfle au manga de la trilogie du Puits Solaire comme que j'évoquais avant. Il se fait capturer et manipuler par un Atrésime, donc un, un seigneur de l'épouvante, un démon. Démon qui est versé dans les arts de la nécromancie, tout ça, tout ça. On affronte calegos et ensuite, euh, dans la deuxième phase, on, on arrive à rentrer dans la tête de Kaleigos et on voit qu'il est en train de lutter contre Satrovar, le corrupteur, le seigneur de l'épouvante Donc on va l'aider Pendant le combat Et eh bien il y a Calegos En forme de dragon corrompu Qui nous dit que Il sous-entend que c'est Maligos Qui l'a envoyé hein. Il dit euh, Je ne serai plus jamais l'esclave de Maligos Osez me défier Vous serez détruit Évidemment on sera pas détruit euh, Et on a osé le défier On sera pas détruit Donc juste après On basse à Trovar Donc Caligos s'est libéré et il s'envole Et il nous dit euh, Vite vite vite Faut aller sauver bla Blablabla Puisque euh, Caligos entretient Une liaison avec Anvina, hein, C'est... Ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Et au final, d'ailleurs, Anvina qui euh, a les traits d'une humaine et pas d'une elfe. Alors que c'est le puits de soleil qui appartient aux elfes quand même. Pourquoi Bon, on sait pas. Ça, c'est le, le manga qui a pris des petites libertés. On sait pas trop. Au final, se pointe à ce moment-là une random dragon bleu. qui a été créée spécifiquement pour le patch. Qui s'inquiète de Calegos. Elle s'appelle Madrigosa. Alors, euh, espèce de connasse, tu viens de le voir s'envoler en fait. Mais euh, bon, il y a un petit souci, on en reparlera juste après. Au final, elle affronte un seigneur des abîmes appelé Brutalus. Ouais, ouais, un nom vraiment original. C'est une brute, donc tu rajoutes Alus et voilà Brutalus. Qui est une sorte de Soumanoroth ou soumacteridon globalement. Et en fait, bah, il se foutent sur la gueule. Et finalement, Brutalus tue la dragonne bleue. Alors ça, c clairement, c'est cool pour pouvoir montrer un peu que bah, Brutalus, il rigole pas. On va buter Brutalus. Et en fait, en butant Brutalus, il y a son sang... Qui euh, coule jusqu'au euh, jusqu cadavre de la dragonne Et là, eh bien euh, ça fait euh, des chocs à pic, hein, bien sûr. Parce qu'en fait, le sang du Seigneur des Abîmes, au contact du cadavre du dragon bleu, va la ressusciter en Wyrm. En Wyrm des Glaces. Oui, oui, oui, oui, oui. Du sang d'un Seigneur des Abîmes, au contact d'un dragon bleu, va la transformer en Wyrm des Glaces. Ça choque personne, ça. Ça choque personne. Normalement il faut de la nécromancie extrêmement puissante pour pouvoir relever un dragon bleu en forme de wyrm des glaces En plus, bah du coup là c'est même pas un wyrm des glaces Et au final, genre, c'est pas comme ça que ça marche la nécromancie bordel Un nécromancien il doit être très puissant, il doit avoir fait pas mal de trucs nécromantiques pour pouvoir relever la bestiole en fait Et la bestiole du coup qui va obéir à ses ordres Là le mec qui la ressuscite il est déjà crevé donc euh, la dragonne elle, elle, elle se revient en Worm des Glaces et elle est en mode euh, pour Kill Jaiden Mais connasse t'es même pas contrôlé genre qu'est ce que tu fais ouais, Parce qu'elle obéit, à... obéit vraiment à Kill Jaden. et en plus de ça Quand elle meurt elle dit qu'elle est... elle reste fidèle à Kill Jaiden a même pas de oh, vous m'avez libéré merci Oh Non non non elle est, elle est en mode euh, vive Kill Jaiden j'adore sa peau rouge euh, superbe Ça me rappelle la fois où j'ai couché avec un dragon rouge Non pas du tout Bon ça elle dit... le dit pas mais euh, t'es en mode mais pourquoi en fait Ça n'a aucun sens. Hein. nécromancie ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Mais bon c'est le fan service, il y a une Worm des glaces à euh, Kaldanas, ça rappelle Warcraft 3 blablabla. Ce qui est marrant aussi parce qu'il y a pas de Worm des glaces à Keltalas, vu que tu l'as débloqué en Alterac. Ensuite, ce qui est intéressant c'est qu'elle nous apprend en crevant que c'est Maligos qui semble avoir envo envoyé les bleus. Et oui après leur bagarre. Et eh bien, elle dit justement Maligos, Seigneur, j'ai fait de mon mieux. Et là, ça sous-entend quelque chose de très important. C'est qu'en fait, bah, c'est Maligos qui a envoyé calegos et Madrigosa. Donc, euh, on, en reparlera, on en reparlera plus tard. Enfin, hein, pas maintenant, mais on en reparlera dans d'autres vidéos. Euh, Maligos, qui a l'air plutôt sympa. Il essaye de protéger le monde, hein, du coup. Et il y a vraiment un souci d'ordre de boss dans ce raid. Vraiment un gros, gros truc. Un gros problème. Parce que. Sur le papier, Madrigosa est censé avoir vu Malegos euh, s'envoler puisqu'on l'a libéré. Elle demande, elle arrive, elle demande ce que. Elle arrive, elle demande pourquoi, où est Calegos, où on retient Calegos, etc. Alors que bah elle vient, il vient de s'envoler. Et elle s'inquiète pour Anvina. Finalement, bon bah c'est. Elle meurt. Enfin en plus c'était débile. Genre, il suffisait tout simplement de la voir venir en premier et s'inquiéter pour Calegos. Au final, on la bute. Enfin, on, on, il se fait, elle se fait buter par Brutalus, on bute Brutalus. Là, à ce moment-là, il y a Satrovar le Natrezim, le, le Seigneur de l'Épouvante, qui débarque, qui aurait fait « Ha ha ha, je suis vraiment méchant ». Il ressuscite euh, la Worm des Glaces et il dit que de toute façon, euh, de toute façon, elle, pourra, euh, elle va servir la Légion Ardente à partir de maintenant et que euh, de toute façon, il détient sa, son précieux Kalégos, euh, etc., etc. On bute la Wyrm et ensuite, on enchaîne avec Kalégos et Sartrovar. Ça aurait été beaucoup plus logique. Là ça n'a vraiment aucun sens et j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait un peu pique-nique-douille dans l'ordre des boss, ça n'a vraiment pas de sens. C'était pas bien compliqué de faire un truc cohérent quoi. Ensuite on rencontre un des boss les plus iconiques euh, qui a profondément marqué les joueurs, c'est les jumelles et les Donc un double boss et on se demande pourquoi hein, évidemment elles ont marqué les joueurs. Hein. Hein, elles ont des arguments les, les demoiselles hein, bien entendu. Alors euh, sachez que c'est un modèle unique qui a été vraiment euh, créé pour, euh, pour ce boss là. Plein de persos qui n'auront pas une modèle unique, mais, euh, mais ces de là si, si, si, un modèle unique. Hein, euh, pour pouvoir... Euh, Qu'on puisse, euh, voilà, je sais pas, moi, regarder un peu mieux le, leur courbes probablement. Donc au final, il y a Archimondette et Kiljaïdenette. Oui, parce que vous n'allez pas me faire croire que j'ai pas la ref. Hein, hein, une bleue avec des yeux verts et euh, une rouge avec des yeux chelous, euh, qui sont toutes les deux des des seigneurs et redards blablabla qui sont là pour la destruction ouais on a compris que c'était Archimonde avec un vagin et Kiljaiden avec un vagin ça va j'ai la ref donc elles servent à rien mais comme elles sont bonnes ça fait des bons souvenirs ouais ouais c'était l'inclusivité selon Blizzard à l'époque probablement designé lors d'une soirée Vegas hein, évidemment ensuite on recroise des Gangrelfs qui semblent pas fumer que la moquette hein. euh... bah déjà il y a des narguilés qui semblent pas être alimentés avec du tabac et en plus de ça, il bah, y a des jolis cristaux arcaniques, hein, monsieur l'agent, rien d'illégal, voyons. Oui, oui, parce que les cristaux gangrenés à l'époque, ils étaient verts, rouges, hein, ils avaient plusieurs couleurs, hein, ça c'était l'intérêt, la Légion ardente a baissé, il n'y avait pas que du vert. Mais du coup, bah voilà, hein, ils siphonnent plein de trucs, ils ont l'air ils ont l'air calmes, ils ont l'air doux, ils ont l'air soyeux. Absolument rien d'illégal, c'est des cristaux de mana bien sûr, évidemment, pas de problème à ce niveau-là, les ailes de sang. Et ensuite, au milieu d'une terrasse, on croise Mourou. Alors Mourou c'est un Haru qui s'est fait siphonner par les paladins l 200 donc les l 200 connaissent bien Mourou parce que euh, c'est celui qui, qui siphonnait en permanence pour avoir leur pouvoir de la lumière. C'est tout simplement le justificatif pour expliquer pourquoi il y a des paladins euh, l 200 en fait. Euh, alors ce qui est génial, c'est que Mourou du coup c'est un personnage qui est extrêmement important pour leur l 200 mais il dit rien du fight. Il y avait visiblement pas de sous pour le euh, Enfin il y avait plus de sous pour le doublage, je pense. Accessoirement euh, pour avoir refait le raid. Il est absolument immonde en VF, hein, euh, sur le patch, euh, c'est terrible. Et je parle pas de Mourou hein, du coup, hein, je parle de globalement tout le monde, hein, Caligos, il a une voix, euh, c'est très nanardesque hein, les doublages. Euh. Pourtant j'adore la VF, hein, mais alors là sur ce patch c'est immonde. Perso super important, qui du coup quand on le bute, euh, bah, il se transforme en Anthropius, donc une espèce de, de démon du vide. Je rappelle qu'à l'époque le vide était associé à la Légion Ardente, hein, allez voir la vidéo bien sûr sur le sujet. Et au final, bah, il est mouru et il dit rien du tout. Donc voilà, le Naru est mouru, euh, c'est un petit peu triste, on pleure, euh, blablabla, non en fait on s'en fout. Et on arrive enfin au puits de Soleil, sans qu'elle évidemment. Là il y a des Archimonde euh, avec épaulettes orange, ce qui montre un petit peu la différence avec, les archi avec Archimonde. Parce qu'eux ils ont des épaulettes oranges, hein, c'est juste le modèle d'Archimonde mais avec un petit Ruskin sur les épaulettes, euh, ils ont rajouté de la peinture orange pour que ça passe. On y voit que du feu, hein, c'est pas du tout Archimonde. Au final il y a une grosse vibe Warcraft 3, Frozen Throne et Guerre des Anciens bien sûr, puisque là bah en fait c'est eux qui, font, qui invoquent Archimonde et qui le font passer à travers le portail. Et la surprise, hein, donc le grand Kijaden gigantesque de, de Frozen Throne, bien sûr. Et au final, tel un Sargeras, il n'est pas complètement rentré, complètement sorti du portail, puisqu'il lui reste la moitié, comme Sargeras dans la Guerre des Anciens. Et la surprise, en fait, Burning Crusade, j'avais même oublié ce point. Et Burning Crusade c'est tellement l'extension des vilains qui trahissent pour être encore plus vilains, qu'en fait il veut trahir Sargeras. J'avais complètement oublié ce passage. C'est vrai que quand on critique, enfin quand on parle de Burning Crusade, on en oublie ce, ce, cet élément incroyable. Donc Kijaden qui crie les troupes sacrifiables ont péri. Ouais voilà, il n'y en a rien à foutre des troupes, hein. C'est vraiment, vraiment un très très méchant. Tant pis, je vais réussir là où Sargeras avait échoué. Je vais saigner ce misérable monde et assurer ma place de véritable maître de la Légion Ardente qui sous-entend que bah, il va réussir là où Sargeras a échoué, donc prendre le contrôle de la Légion Ardente. Extraordinaire, quand même. La fin est venue que la dissolution du monde commence. Et là, Kaligos débarque et vient de nous aider, bien sûr, pour essayer de sauver Andvina. C'est quand même extraordinaire. Hein. Kill Jailen qui veut trahir et euh, c'est même pas parce que euh, Sargeras c'est un gros con ou quoi que ce soit, ah, non, non, c'est juste parce qu'il est encore plus vilain et lui, il va réussir, donc c'est vraiment le, le vrai vilain. Ensuite, du coup, bah, en fait, il y a Andvina était utilisé pour invoquer euh, Kil'Jaiden qui va se sacrifier pour bloquer l'entrée euh, de Sargeras... Euh, pardon, de Kil'Jaiden par le puits d'éternité. Euh, pardon, par le puits de soleil. Et à la fin du fight, il bah, y a Velen qui débarque, hein, il fait son petit Deus Ex Machina, il débarque, et en fait il balance les restes de Mourou dans le puits euh, pour restaurer le puits de soleil. Et là, il euh, bah, y a Liadrine, donc euh, la chef des Chevaliers de Sang, donc la chef des Paladins de Sang qui débarque. Elle, fait, elle se repent, elle dit qu'est-ce qu'on a fait, on a... Condamné aux ténèbres un être aussi pur et bon qu'un qu Arou, C'est terrible blablabla, blablabla Et là il y a Velen qui fait un gros discours euh... En vrai c'est un peu, il prend, il prend un peu tout le monde de haut Ce qui est un peu bizarre parce qu'il est en mode euh, ah, votre puits de soleil c'est un peu de la merde euh, Globalement euh, c'est pas la vraie puissance La vraie puissance c'est la foi hein, Globalement c'est ce qu'il dit Et euh, finalement bah, il restaure le puits de soleil Qui du coup est un puits de lumière Puisque c'est un Arou qui est mis dedans et donc ça servira de source de puissance stable pour les elfes de Sang afin qu'il n'ait plus besoin de, de, de ponctionner euh, ailleurs en fait, des, des énergies euh, démoniaques. Ce qui est drôle parce qu'en fait bah, les elfes de Sang ils vont continuer à en faire. Hein. D'ailleurs même le, même le point de départ dans Cataclysme te rappelle que les elfes de Sang bah, ils continuent de siphonner un petit peu. Et c'est comme la clope, hein. c'est difficile d'arrêter quand il euh, quand y a accès. Donc vous voyez encore l'utilisation d'énergie gangrenée chez les elfes de Sang, l'utilisation de l'anima... Euh, Mogu qui est vraiment un truc assez sale qui ressemble beaucoup à de la démonologie euh, à Mist of Pandaria et il réutilise encore tout ça et la magie du sang même à BFA donc la clope apparemment c'est très très dur de, euh, de s'en passer les patchs naru ne suffisent pas voilà Burning Crusade classique c'est terminé rendez-vous évidemment pour Warcraft of King classique le pinacle du, do, du lore et de World of Warcraft en gros le meilleur du meilleur hein, puisque après Wotelka c'est bah, que de la merde donc euh, on pourra attaquer en détail avec plaisir euh, évidemment cette extension. C'est Baboulidorc, euh, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos sur Burning Crusade. Et on se dit, euh, bah rendez-vous euh, dans le nord. Rendez-vous dans la glace. Pensez à prendre vos bonnets, mettre vos skis. Bisous bisous. Oui bonjour euh, cher mortel. Euh, C'est Keshaiden qui vous parle. Voilà, regardez, je suis en train de sortir du puits de soleil, là, regardez, hop, j'ai juste. L'invocation s'est mal passée, j'ai une tête de cheval. Alors j'espère bien sûr que vous avez apprécié ces petites vidéos, on hein, a bien rigolé. Évidemment, n'hésitez pas à euh, suivre évidemment les gangres gangre réseaux sociaux, le Facebook, hein, le, le gangre Twitter. Likez cette vidéo bien sûr. Et ça sera, euh, ça sera une merveille hein, de se retrouver bien sûr pour Wrath uh, of the Lich King. Euh, je ne serai pas dedans mais il y, y a ma marionnette euh, Ner'zul hein, qui est dedans bien sûr. Le Roi Lich. Voilà a bientôt Je serai là même sans être là Bisous